Quelle est la meilleure plateforme pour trader la crypto Bonjour, ici Olaliziga, Ziga, expert en investissement à haut rendement. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller y jeter un œil. Je t'expliquais qu'il fallait savoir bien choisir sa plateforme. Et je t'avais expliqué d'ailleurs comment choisir cette plateforme. Maintenant, je te disais également que la plupart des gens choisissent leur plateforme n'importe comment. Ils choisissent leur plateforme juste parce que quelqu'un leur a dit « Ah, utilise celle-là, j'en ai entendu du bien », sans même faire leur recherche, sans même regarder leurs besoins et ce qu'ils veulent faire sur la plateforme de trading. Et ça, c'est une erreur courante qu'on voit, c'est que les gens ils ne choisissent pas leur plateforme en connaissance de cause. Si toi, tu as envie de savoir vraiment déjà quelle est la meilleure plateforme pour trader la crypto. Je t'invite à partager cette vidéo aussi avec d'autres personnes qui s'intéressent à ça, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de ces conseils, afin de mieux choisir leur plateforme et de savoir quelle est la plus adaptée. Maintenant, on va voir quelle est, pour moi, bien entendu, la meilleure plateforme pour trader la crypto. Il faut savoir que je regarde beaucoup de détails lorsque je veux choisir une plateforme. Tu n'es pas obligé de regarder autant de détails que moi, mais il y en a qui sont vraiment importants lorsque tu veux choisir ta plateforme. Première chose, je vais regarder si je peux virer des euros sur cette plateforme. Pourquoi Parce que déjà, en tant que trader professionnel, j'ai besoin d'injecter de la liquidité dans ce marché. Donc, j'ai besoin de mettre des euros. Et également, j'ai besoin de retirer des euros lorsque je veux déclarer les plus-values, forcément. Après, je vais regarder quels sont les frais, puisque quand tu veux trader et quand tu veux utiliser des gros montants, forcément les frais sont plus ou moins impactants sur ta trésorerie. Je vais regarder également quelles sont les fonctions avancées. Est-ce que je peux trader avec des leviers des effets de levier. Ça signifie, est-ce que je peux trader avec plus que ce qui est déjà sur mon compte afin d'avoir plus de gains lorsque je fais du trading Bien entendu, il faut gérer le risque dans ça, mais je vais regarder ça parce que c'est un point vraiment très important. Il y a également un autre point que je vais regarder, c'est est-ce qu'il y a une grande marge Est-ce qu'il y a une grande différence entre le prix d'achat et le prix de vente sur le marché Après. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je trade plusieurs centaines de milliers d'euros et que j'ai des mouvements qui sont supérieurs à 1 million ou 2 millions chaque mois, j'ai la possibilité d'avoir sur une plateforme, dont je vais te dire le nom, d'avoir un assistant personnel. Et cette plateforme, c'est la plateforme qui est plus moi, pour moi la meilleure, c'est la plateforme Kraken, le site kraken.com. Ça existe depuis... Plus de 7 ans, ça n'a jamais été piraté, c'est une plateforme vraiment sécurisée qui gère plusieurs milliards de dollars et qui sécurise le compte de chacun de ses clients. Moi, sur cette plateforme, j'ai justement un conseiller que je peux joindre 24 heures sur 24, en fait, qui va m'accompagner sur les problèmes que je peux avoir sur les trades, qui va m'accompagner sur les problèmes que je peux avoir, par exemple, sur les frais qui va m'indiquer lorsqu'il y a des nouveautés sur le site, il y a des nouvelles fonctionnalités sur le site. Et pour accéder à ce type de conseiller spécial et de service, il faut que tu passes par des niveaux de sécurité plus élevés. Par exemple, moi, j'ai dû passer un questionnaire de finances. Si je ne passais pas ce questionnaire de finances, je n'allais pas pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités sur Kraken parce que c'est vraiment réservé aux initiés. Donc une fois que cette sécurité a été passée, là on a accès à plus de fonctionnalités. Donc tout à l'heure, je parlais de levier, d'effet de levier. Lorsqu'on est trader non professionnel sur Kraken, on accède à des leviers qui peuvent aller de 1 à 5. Mais lorsqu'on passe à un niveau professionnel et qu'on a beaucoup de mouvements, on peut accéder à des leviers qui peuvent aller jusqu'à 50. Ça signifie qu'on peut travailler avec 50 fois plus d'argent disponible dans son compte. Donc, tu dois bien te douter que ça, c'est vraiment réservé aux initiés et qu'il faut faire très attention. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que ce conseiller, il est joignable sur WhatsApp, il est joignable sur Viber, il peut être joignable sur Messenger et en plus, il parle plusieurs langues. Donc, il parle français, anglais, espagnol, allemand. Donc, ils ont vraiment pris quelqu'un de performant et qui est très réactif. Ça, c'est uniquement possible sur cette plateforme qui s'appelle Kraken. Alors, par rapport à tout ça et cette plateforme, justement, j'aimerais te partager, t'offrir un petit cadeau. Ce que je vais t'offrir, c'est la possibilité d'être à côté de moi lorsque je place un trade, justement, sur cette plateforme, un gros trade, et tu vas voir même le résultat. Tu vas voir le résultat de ce trade avec l'explication de pourquoi ça a été lancé et comment se fait-il que le résultat soit celui que tu verras. Pour accéder à cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous dans la description afin que je puisse te l'envoyer tout de suite. C'est tout pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir suivi. C'était Ola Liziga, expert en investissement à haut rendement. A très bientôt. Bye.